Voilà, il est 15h euh, en France et 9h euh, euh, à Montréal. Je, je vous propose de démarrer ce webinaire consacré à, à l'accompagnement de, de la reprise d'activité. Euh, là, nous sommes rentrés donc depuis quelques jours et je pense que tout le monde peut s'en réjouir dans une, une nouvelle séquence de reprise d'activité. Et ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet, donc comment accompagner cette, cette reprise, à travers un regard croisé, le regard d'une part d'Annette Chazoul, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Annette. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Annette, chez Segos, euh, elle porte les questions de développement des compétences managériales, mais aussi des compétences euh, soft skills, et on, on le verra, ce hein, sont des compétences qui euh, sont particulièrement mises à l'épreuve aujourd'hui et qui vont l'être certainement euh, euh, encore pour, euh, pour un bon moment. Euh, puis par ailleurs, Annette, en tant qu'ancienne DRH, a aussi évidemment euh, une sensibilité et une lecture RH de, de la situation que, que l'on vit aujourd'hui. Et puis pour traiter ce, ce sujet qui engage de vraies questions hein, également en termes de, de santé, de qualité de vie au travail, nous avons souhaité également associer nos amis canadiens de Global Watch, représentés ici par leur dirigeante en fait, Marie-Claude Pelletier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots sur, sur Global Watch parce que même si vous commencez à être très connu, vous n'êtes peut-être pas complètement encore pour pour tout le monde. Hein, Global Watch, c'est donc c'est une plateforme collaborative internationale euh, de bonnes pratiques en santé, en mieux-être, en qualité de vie au travail. C'est aujourd'hui une référence mondiale sur ces questions avec une cinquantaine de, de pays de pays couverts. Et ce que chez Sego, on trouve particulièrement riche hein, dans ce que propose Global Watch, c'est euh, la rigueur de ces contenus, des contenus qui sont mis à disposition euh, sur cette plateforme et qui sont alimentés par un, un vrai réseau euh, scientifique et une vraie veille euh, scientifique. Euh, et l'idée, à travers ce, ce regard croisé, hein, c'est notre intention, en tout cas avec vous, c'est de partager euh, quelques repères, quelques guidelines pour naviguer dans un contexte qui reste un contexte d'insécurité sanitaire encore, hein, mais aussi d'insécurité économique et on voit bien qu'il y a de nouveaux risques euh, qu'il euh, qu va falloir traiter. Il y a des risques business, hein, bien sûr. Et puis, il y a des risques sur le plan humain, avec euh, une augmentation possible des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, on va on va adresser euh, trois questions, hein, principalement. Euh, la première, c'est en quoi la situation qu'on vit est, est vraiment singulière. On parle souvent de situation inédite et on essaiera de mettre des mots sur euh, ce qui lui confère ce, ce caractère euh, singulier. Euh, on verra aussi qu'est-ce qui se joue en fait pour les différentes parties prenantes que sont les dirigeants, que sont les équipes RH, que sont les managers mais aussi bien sûr les, les collaborateurs. Avec pour chacune de ces parties prenantes des défis à relever hein, dans les dans les semaines et puis dans les, les mois aussi qui viennent. Et enfin, on, on esquissera ensemble quelques solutions pour pour aider les différentes parties prenantes à avancer dans ce contexte. Et on verra qu'il y a des, des solutions d'accompagnement qui ont une portée immédiate pour pour parer à l'urgence, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi des solutions de fond qui ont davantage vocation à voir un impact à moyen et long terme. Donc je rappelle que vous avez la possibilité de, de réagir tout au long du, du, du, du webinaire, vous pouvez poser des questions et je m'efforcerai de, de, de poser ces questions au fil de l'eau et on pourra aussi consacrer un peu de temps à la fin de la présentation pour, pour partager avec vous quelques réactions, ou réagir ou répondre à, à certaines de, de vos questions. Pour démarrer, je vais me tourner vers toi, Marie-Claude. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est le, le, la situation est inédite. Pour autant, on a déjà vécu des situations de crise. Tout le monde a certainement, évidemment, en mémoire les impacts de la crise de 2008. Euh, pour bien poser le sujet, hein, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que, que la situation est tout à fait euh, singulière et sans précédent, Marie-Claude? Oui, en fait, euh, c'est que cette crise-là, euh, elle entraîne des, des incertitudes à moyen euh, et long terme, malheureusement. mais C'est vraiment la réalité. L'Organisation mondiale de la santé parle d'impact sur plusieurs décennies euh, et, donc, et sur l'ensemble des champs également. Alors, évidemment, c'est une crise qui est mondiale, alors on va vivre la vague un peu à des niveaux différents, à des moments différents. On le voit, c'est différent en Europe, en Amérique latine présentement qu'en Asie. Mais ça affecte tous les systèmes, alors qu'on parle évidemment, bien sûr, de crise sanitaire, donc des risques à la santé. Une crise qui est individuelle aussi, parce qu'on a chacun, dans notre propre réalité, vécu une réalité, un bouleversement qui nous est propre. Euh, qui a généré beaucoup d'angoisse, euh, certainement la perte de nos repères habituels comme individus. Alors ça, c'est une, une réalité très présente. Évidemment, c'est une crise qui est économique aussi, euh, mais c'est aussi une crise qui est publique. Alors euh, évidemment, les systèmes selon les pays ont dû s'ajuster, mettre des mesures sociales, de compensation de revenus, d'atténuation des risques et des effets de la pandémie. Alors, les gouvernements se sont endettés de façon importante. Donc, éventuellement, il va avoir des impacts au niveau de, des finances publiques et en conséquence, des programmes probablement gouvernementaux. Donc, euh, il y a un impact aussi au niveau euh, sociétal euh, et, et social. Donc, c'est une, une remise en question finalement de nos modes de vie. Euh, on est finalement rendu ailleurs, un peu comme, si euh, c'est malheureux à dire, mais un peu comme euh, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on va parler du avant-Covid. Maintenant, on va parler du après-Covid. Euh, donc, euh, on a vécu une espèce de tsunami euh, puis on va utiliser la thématique marine tout au long du webinaire parce qu'il fait mmh. beaucoup de sens. Donc, on a vécu un tsunami puis maintenant, on euh, va falloir se développer un peu le pied marin pour euh, apprendre à, à naviguer euh, et à, à jouer un peu avec euh, la vague parce qu'on va être dans un tumulte régulier pour les prochaines années. Alors, ça remet en question évidemment, on parle de nouvelle normalité. C'est normal comme humain qu'on essaie de récupérer nos repères. Euh, mais je pense que la seule chose dans la redéfinition de la normalité pour les deux prochaines années, ça va être de savoir que tout va changer et que ça va constamment être en changement. Donc, c'est probablement ça la nouvelle normalité. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans un nouveau mode euh, pour euh, réorganiser un peu nos façons de faire. Évidemment, ça a un impact important sur le, le milieu de travail euh, et on va en parler justement un petit peu plus loin dans le cadre du webinar. Très bien, donc je que tu poses le, finalement une vue assez systémique hein, de, de, de la situation avec des impacts dans différentes dimensions. Tu projettes aussi une séquence assez longue, en tout cas l'Organisation mondiale de la santé projette une séquence assez longue. On imagine bien que durant cette période, les, les organisations vont devoir répondre à de multiples défis. Euh, là, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous interroger, vous, euh, donc euh, l'ensemble des participants à, à ce webinaire. Euh, on a imaginé, en fait, euh, plusieurs défis à relever par, par les, les organisations. Hein. Euh, là, on en a posé huit, c'est sans doute pas exhaustif, mais euh, redémarrer euh, l'activité avec des enjeux d'organisation du travail, en intégrant notamment des modalités... Euh, euh, distanciel, euh, récupérer du chiffre d'affaires, euh, réduire les coûts, euh, ajuster l'offre produit-service, euh, assurer la sécurité des, des employés et des clients, euh, prévenir des risques psychosociaux, maintenir l'engagement euh, des équipes, préparer l'impact euh, euh, au, euh, au plan social. La, la question que j'ai envie de vous poser là, c'est euh, selon vous, dans votre organisation, si on devait donner des priorités à ces défis quelles seraient les, les trois priorités de, de votre organisation. Donc je vais, euh, on va vous proposer et vous lancer un sondage. Je vous laisser prendre le temps. de. Donc L'idée, c'est de prioriser là, parmi tous ces défis, quels sont ceux que vous identifiez comme prioritaires dans, dans le champ de votre organisation J'attends un petit peu. Euh, un petit peu que tout le monde se, se positionne. Thomas, dans le cas, Régie, va me communiquer euh, <rire> va me communiquer les résultats dans, dans quelques instants. Alors vous pouvez voter hein, sur euh, le sondage. Il est sur la barre droite. Vous avez un, un petit euh, petit icône. Alors, j'attends encore un petit peu. Il y a deux sondages, en fait, dans la barre droite. C'est... <rire> D'accord. Il y a une majorité d'entre vous qui posent le, les, les enjeux d'organisation, en fait, du travail euh, comme priorité devant, euh, devant la récupération du chiffre d'affaires. Maintenir l'engagement des équipes, 17%. Bon, on voit que c'est assez, euh, assez euh, finalement, euh, partagé. En tout cas, on, on mesure bien que, que les défis sont, sont nombreux. Euh, je vais me retourner vers, vers Annette. Hein. Oui. Euh, si on porte une attention spécifique là, sur euh, les salariés et les managers, quel regard toi tu as sur euh, qu'est-ce qui va se jouer, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui va se jouer pour euh, les salariés et pour les managers dans le contexte actuel oui, Christophe. Alors, tout d'abord, pour les salariés, les collaborateurs hein, au sens large, ce qu'ils ont vécu hein, dans cette période, hein, ben, ils ont vécu, comme nous tous, ce contexte générateur d'anxiété forte avec une combinaison de stress intense et multifactoriel. Anxiété pour soi et les proches, quelquefois maladie. Et euh, dans ces facteurs de stress personnel, ben, entrer aussi pour certains des sursollicitations vis-à-vis de leur activité professionnelle et pour d'autres un sentiment d'être mis à l'écart hein, par rapport à, aux différents dispositifs de chômage hein, que vous connaissez tous. Et on sait que euh, autant la suractivité que l'ennui sont euh, anxiogènes. Donc pour tous, euh, il y a eu globalement une adaptation très forte à faire avec un risque aussi de perception d'isolement. Euh, les repères habituels au travail ont été chamboulés et euh, à l'organisation aussi de leur travail. Donc, ils ont été confrontés à cette nécessité de modifier brutalement leur exercice du travail. Je pense au télétravail qui a été mis en place de façon abrupte auquel tout le monde s'est adapté. Même si certains ont continué leur activité comme avant, le stress était là. Donc à tout cela vient s'ajouter finalement un sentiment d'insécurité sur les missions, voire la pérennité de leur, de leur emploi. Et donc les collaborateurs, les salariés ont pu se poser des questions sur leurs compétences. Étaient-elles encore utiles, opérationnelles et puis finalement sur le sens de leur activité professionnelle. Euh, un autre sujet, les problèmes qui étaient latents avant la crise, les insatisfactions au travail, une forme de mal des conflits, ont pu être exacerbés dans la période et donc seront particulièrement à prendre en compte et à surveiller. Donc, cette prise de recul qui a été subite et subie avec l'éloignement physique et relationnel qu'elle a impliqué a induit des interrogations voire de fortes remises en question pour les salariés, notamment sur leurs valeur aux yeux de leur employeur. Donc, il y a des défis hein, qui les attendent, ouais. les salariés. Si on se projette vers l'avenir, du coup, voilà. euh, qu'est-ce qui, mmh. qu qui les attend Il y a un premier défi qui est dans l'immédiateté, c'est de dépasser euh, les, les réticences du retour. Alors là, je parle des, des salariés, hein, pour le moment, Christophe. Hein. Mmh. Euh, dépasser les réticences du retour euh, par rapport à leur santé, leur anxiété. Bon, Est-ce que je vais trouver de la flexibilité mon employeur va me permettre d'aménager mes horaires par rapport aux au risques dans les transports, etc. Ça, c'est le premier. Ensuite, des défis par rapport à l'exercice même du, du travail. Comment pourrais-je euh, exprimer mes besoins par rapport à l'organisation de mon travail Est-ce que je vais aussi retrouver de la flexibilité Un troisième défi pour eux, c'est euh, être, euh, être capable de faire preuve de proactivité et d'autonomie en lien avec les défis globaux de leur organisation. Et puis, il sera question des comportements. Euh, en tant que collaborateur, ben, il faudra aussi avoir une attitude de bienveillance et de soutien avec ses pairs, car le manager ne pourra pas tout compenser. Donc finalement, on parle de résilience personnelle, individuelle, pour se repositionner et retrouver un nouvel équilibre dans cette nouvelle donne au travail. Euh, ensuite, bon, il y a la question des managers, hein, qui se posent également, qui est dans, la même, dans le même ordre, mais différente de par euh, leur, euh, leur fonction.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 Donc il leur a fallu recréer euh, des repères euh, dans cette tempête, hein, Marie-Claude en parlait, la, la, la, cette tempête que l'on vit de, de nouveaux repères très vite euh, pour piloter leur activité, souvent à distance, euh, en ayant à retrouver des rythmes managériaux. Qu'est-ce que je fais de la question des réunions d'équipe Est-ce que j'en fais plus que De Quelle est la fréquence Comment je mène les entretiens individuels sans être intrusif, etc. Donc, et eux-mêmes ont pu ressentir de l'isolement aussi, car étant coupés de leur propre groupe de pairs. Donc, les managers ont également euh, des défis aujourd'hui. Euh, Bon, on en a quatre, là, qui sont qui apparaissent de façon évidente. Le premier, c'est comment, en tant que manager, j'assure le retour sur site en sécurité pour mes équipes. Le manager est garant de tout d'abord des protocoles qui sont mis en place au plan sanitaire, même si on sait que en France, ils vont être allégés dans les semaines qui viennent, mais il faut quand même qu'il en soit garant. Ensuite, le retour sur site en sécurité, c'est aussi au plan de la santé psychologique, prendre en compte euh, l'anxiété des collaborateurs, et ça c'est pas forcément quelque chose qui est habituel hein, au jour le jour pour les managers. Et on voit ici dans ce premier défi le rôle très très important du manager de proximité, qui devient quand même euh, là euh, par rapport à l'équipe et dans, dans, dans cette tempête sur le bateau, un point de repère fort, hein, euh, très important pour euh, à la fois l'organisation et les équipes. Deuxième défi qui est de taille, c'est d'assumer une posture paradoxale, c'est-à-dire à la fois remettre tout le monde au travail, remettre tout le monde vers les objectifs, les missions à mener, l'adaptation, en tenant compte de ce contexte de stress. Ça, ce n'est pas une posture confortable pour les managers, et vous-même, en tant que RH, et RH, vous aurez à en tenir compte aussi dans l'accompagnement que vous mènerez. Le troisième défi, c'est d'être encore plus investi dans la relation. Le rôle du manager, ça va être également de développer, par rapport à cette, cet objectif d'être investi dans la relation, de développer ses soft skills. Ça va devenir une compétence stratégique du manager pour les années à venir, Marie-Claude parlait de décennies à venir. En tout cas, il est clair que ça, c'est une compétence qu'il faudra accompagner, développer avec vos managers. Et puis le dernier défi, bah, c'est comment mobiliser les équipes euh, dans l'incertitude en tenant compte en fait de, de, cette, de, ce, de cette obligation de remettre quand même tout le monde dans un objectif de performance en tenant compte des éléments incertains du contexte. Mmh. Voilà quatre défis qui sont euh, déjà très très importants de taille pour les managers. Mmh. En tout cas, en écoutant ce que je me dis, euh, en écoutant Marie-Claude aussi, hein, on parle d'un monde vuca, là depuis une mmh. bonne dizaine d'années, un hein, monde volatile incertain, complexe, ambigu, peut-être que ça pouvait rester assez conceptuel pour pour oui. euh, certains acteurs, Là, je pense qu'aujourd'hui, une des caractéristiques de la situation, c'est que c'est euh, quelque chose qui prend une prise dans la réalité, euh, et elle est tout à fait euh, mesurable, de par notamment ce, ce niveau euh, d'incertitude. Euh, j'imagine que c'est en partie vrai aussi pour les dirigeants euh, Marie-Claude Marie hein, euh, si on focalise là sur, euh, sur les, les dirigeants puis on parlera tu parleras également plus spécifiquement de la, de, des équipes RH alors qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est joué qu'est-ce qui va se jouer demain pour ces deux catégories d'acteurs oui mais en fait euh, on le voit je pense que euh, le, le, les directions, comme tel, les dirigeants euh, d'organisation ont vraiment vécu, comme euh, tous aussi, un stress aigu. Euh, devoir composer avec euh, le stress financier de, de la performance de l'entreprise et euh, le stress social, les impacts sociaux et voir comment les, les mitiger. Beaucoup d'énergie en termes d'organisation, tout réorganiser euh, du jour au lendemain. Euh, et d'ailleurs, on s'est peut-être réinventé. Peut-être que ça a été une opportunité aussi euh, pour voir qu'on était capable de faire des choses nouvelles. On y reviendra tout à l'heure. Donc, une gestion de crise de façon très évidente, remettre en question aussi des croyances qu'on avait auparavant, des plans qu'on avait pris, qu'on avait mis sur la table. Et c'est vraiment, comme tu disais Christophe, un espèce de test grand nature des capacités de résilience de l'organisation et de tout et chacun. Alors, est -ce, que ça, est ce que ça engage comme, comme défi au niveau des dirigeants, et c'est probablement, je pense, pour une organisation, une entreprise, le défi le plus grand, c'est cette espèce de... De nécessité, de, de, de la, le paradoxe, finalement, de devoir gérer, générer des chiffre d'affaires, de reprendre un peu pour assurer la survie de l'organisation. Euh, donc, et, et, mais on va parler de KPI, hein, donc les indicateurs de performance de l'organisation. Mais peut-être qu'au lieu de les maximiser, on va devoir se mettre dans une posture de les optimiser pour tenir compte de la capacité euh, des équipes d'être capables de livrer, dans le fond, euh, ces, ces résultats-là. on va pas aller en transparence parce que euh, même si on n'a pas toutes les réponses, euh, il faut être en mesure de communiquer le plus régulièrement possible. puis On l'a vu dans les entreprises les plus résilientes en ce moment, qui sont capables de mieux composer avec le moins d'effets négatifs possibles. Ce sont les entreprises qui avaient déjà installé des modes de communication réguliers où il y avait une confiance qui s'était établie entre les différentes parties prenantes, qui fait qu'on était capable d'en parler. Euh, donc, euh, comme, comme dirigeant, il va falloir... Euh, faciliter le processus de résilience organisationnelle. On ne peut pas demander à un salarié d'être résilient si on n'est pas en place ce qu'il faut dans l'organisation pour faciliter ça. La résilience, c'est un processus euh, qui nous amène à être capable de rebondir finalement en fonction de ce qui se présente euh, à nous. Et donc, euh, euh, ça va nous amener aussi comme dirigeants à agir avec euh, humilité euh, parce qu'on ne connaît pas toutes les réponses, mais en même temps de la détermination parce qu'il faut avancer. Euh, et dans un contexte de crise, ben, il faut être capable de voir, euh, même si on a une vision imparfaite, euh, il faut être capable de se mobiliser dans le chemin, Puis on parle de défis d'engagement justement, comment on va être capable de mobiliser nos trousses, nos, nos troupes dans le chemin qu'on va parcourir euh, vers une destination qui est encore plutôt inconnue. Donc, euh, et comme organisation, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi pour faire prendre du recul et apprendre de ce qu'on vient de vivre comme organisation. Euh, dans, cette dans cette période de faire le point, euh, donner du sens aussi euh, et c'est probablement le moment dans la vie de l'organisation où les valeurs vont être les plus, où on va être en mesure où on devrait euh, actualiser finalement les valeurs qu'on prend et qu'on affiche sur les murs et comment on les vit au quotidien aujourd'hui. Euh, et, et, euh, et aider les gens à, à, à se situer un peu parce qu'évidemment on a perdu nos repères donc pouvoir, voir comme équipe comment on va arriver à reconstruire dans le fond et co-construire la suite des choses mm -hmm. ce que ça veut dire aussi euh, c'est que euh, c'est bien de, de, de, de donner de l'autonomie et c'est pas nécessairement facile pour, pour tous les dirigeants de donner de l'autonomie parce que ça veut dire aussi qu'on donne le droit à l'erreur euh, mais il faut laisser de la marge de manœuvre quand on est dans une zone incertaine pour être capable de co-construire la suite euh, et une des clés de ça, ça va être de reconnaître les efforts qui sont faits par différentes équipes. Euh, le capitaine de bateau en période de tempête a besoin aussi d'avoir des pep-talks euh, et voir euh, et, et saluer le travail des uns et des autres euh, selon, leur, leur, selon leurs différentes euh, dimensions. Alors, ce qu'on pense aussi, c'est qu'au-delà du tsunami qu'on vient de vivre, là on va s'installer dans une période de vague intense pendant un certain temps, on pense qu'il faut se mettre dans une période au moins deux ans. Là. Ou est-ce qu'on euh, va cheminer dans cette période-là euh, euh, un pas à la fois. Mmh. Alors quand, quand le défi nous apparaît énorme, quand les choses sont euh, euh, difficilement atteignables, difficilement digestes aussi, ah ben c'est intéressant de les faire c'est important de les faire un pas à la fois. Donc la théorie des petits pas, elle va être encore plus importante pour être capable de passer la prochaine étape. Alors ça, c'est ce que j'aurais le goût de vous partager par rapport euh, au mmh. défi des dirigeants. Mmh. Juste Marie-Claude, peut-être... Euh... Ouais. Euh, tu parles donc de l'enjeu de résilience organisationnelle, euh, tu nous dis que c'est un processus, donc c'est quelque chose qui a été mis à l'épreuve là, moi je me mets à la place d'organisations de, de, qui ont peut-être pas toujours fait preuve de, de résilience par le passé, est-ce que ça, pour le coup c'est une cause perdue ou est-ce que euh, toute organisation a la possibilité de développer cette capacité là à partir de, de, de maintenant quoi ben, en fait, euh, à partir du moment où on, on, on va vivre euh, une autre euh, aventure euh, dans le courant des prochaines années, ben, il n'est pas trop tard pour démarrer euh, des choses, mais c'est important de, de se mettre dans une, dans une perspective qui va être systémique dans l'organisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on va travailler tout ça avec les différentes parties prenantes dans l'organisation. Et comme on le disait, la résilience ça n'appartient pas à un individu, à un manager ou à un salarié, c'est un processus. Alors pour faciliter ça, il faut impliquer les différentes parties prenantes dans ce processus-là au courant des deux prochaines années. Voyons ça comme étant une destinée de deux ans là, mmh. euh, pour euh, apprendre à, à, à, se, à se remettre euh, différemment en, en position pour, pour assurer la suite des choses. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir. À partir du moment où on a l'humilité de reconnaître et on fait le point, on se rend compte où ce qu'on est rendu après. Ok, on, comment on repart de ça? Euh, et ça fait partie aussi des défis euh, des, euh, des RH. Euh, comment accompagner justement de façon stratégique euh, les prochaines étapes. Alors, en termes de direction ressources humaines, euh, on a vécu, on était au cœur de la crise, euh, donc euh, une position stratégique de fait, euh, ce qui est bien parce que je pense qu'après ça, il faut saisir une opportunité de ça comme la direction ressources humaines de vraiment se positionner au niveau de la stratégie d'entreprise. Euh, donc, euh, on a dû repositionner les activités essentielles, voir comment composer avec la situation, accompagner dans ce changement subit. là euh, et il faut le constater aussi, euh, euh, puis il ne faut pas avoir peur de le dire non plus, de le reconnaître, on est fatigué. Hein? Alors tout le monde qui a dû gérer cette situation-là. Euh, mmh. Alors heureusement, euh, euh, au Canada, en Europe, on est dans la période en la, la la calmie au niveau de la pandémie là, avant que la deuxième vague reprenne à l'automne. Alors il faut vraiment profiter des vacances pour euh, euh, consolider, reprendre nos énergies, euh, ça, ça va être important. Mmh. Et, euh, et donc de saisir euh, euh, dans les défis qui s'en viennent, de saisir cette opportunité-là au niveau de la Direction ressources humaines, d'agir dans un rôle vraiment qui est stratégique et à pérenniser dans le temps. Euh, savoir de structurer aussi, de, de faciliter cette résilience organisationnelle-là, de la co-construire finalement et la résilience individuelle. Là-dessus, euh, puisqu'on est très, très imbibé, si on peut dire, de la connaissance scientifique, on va mettre dans le chat une référence sur une interprétation scientifique Global Watch qui porte justement sur la résilience. Alors, on l'a débloqué pour quelques jours. Euh, on vous invite à aller la lire. Les gens vont, vont, vont la mettre dans le chat. Ah. Donc, comment finalement rebâtir, comment développer la résilience dans une approche qui est systémique. Et ça fait le lien avec... Euh, on est habitué de passer d'une un, stratégie de développement organisationnel, dans cette stratégie de développement organisationnel, on connaît le point A et on connaît le point B. Et là, ce qu'on ben, va faire, c'est comment on fait pour amener nos équipes au point B. Alors que là, le point B est pas nécessairement connu, il va falloir le construire ensemble. Alors c'est là qu'on va passer de développement organisationnel à un développement organisationnel dialogique, où il y a une co-construction, il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être réalisées pour favoriser finalement la participation des uns et des autres au niveau de la construction de cette suite-là, de ce point B-là qui va évoluer dans le temps. Ça veut dire évidemment des nouvelles compétences et capacités à acquérir. Euh, dans une approche, évidemment, si on veut la construire sur une base organisationnelle, on le disait avec les différentes parties prenantes dans une approche qui est systémique. Euh, la Direction des Ressources Humaines aussi, euh, euh, puis on l'a vu dans différentes organisations avec qui on est en relation, certaines ont pris le temps de faire le point de ce qu'elles avaient appris euh, de cette première crise-là. Pour voir, Il y a des choses intéressantes qu'on a appris, qu'on a, qu s'est développé comme capacité d'organisation comme management. Alors, comment on va être capable d'accompagner nos équipes pour faire la suite des choses euh, et aider justement les managers euh, euh, dans, cette, dans cette gestion de passage-là où il faut développer des nouvelles capacités beaucoup plus empathiques, entre autres, pour être capable de, de, de bien accompagner ses salariés dans cette mouvance-là puis d'aider nos salariés à se développer un peu le, le pied-marin. Alors encore là, une approche qui est progressive et systémique, un pas à la fois. Donnons-nous un horizon de deux ans là, pour se réorganiser puis voir la suite. Euh, prenons, prenons le temps de prendre du recul. Euh, et de, de saisir l'opportunité aussi de ce qu'on a pu apprendre qui peut être très porteur pour euh, la suite de cette période-là, de cette aventure de deux ans finalement. Une question pour toi Marie-Claude de Marie qui, euh, qui se demande, parce que tu projettes une période de moins deux ans et Marie demande si c'est le fait uniquement de la récession économique. Enfin, Qu'est-ce qui fait que, que tu projettes une séquence de, de, de deux ans en fait en fait, euh, on, dans une approche qui est systémique, où il faut prendre le temps de mobiliser les différentes parties prenantes, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'installe avec ces différentes parties prenantes -là. Il faut être capable de co-construire un peu la suite. Une année, euh, ça laisse le temps. C'est un peu comme un parti politique en temps de quatre ans, de demandant n'importe quel président de parti politique. il va vous dire 4 ans, c'est trop court, ça prend deux mandats de 4 ans pour faire quelque chose de bien. Une année, c'est trop court pour avoir une approche systémique et lui laisser le temps de porter ses fruits. Il faut changer un peu la culture de l'organisation, il faut se laisser le temps de s'approprier comme entreprise les changements qu'on veut inculquer. Donc, se donner un horizon de deux ans, ça permet si on veut, de rendre la chose plus digeste tout en étant motivante, parce que deux ans, c'est pas dix ans, mais deux ans, ça nous laisse le temps de faire correctement les choses pour virer le bateau de bord finalement, là, amener l'équipage vers une nouvelle posture dans la vague. D'accord. Alors, Peut-être avant de, de nous proposer euh, des, des, des solutions possibles d'accompagnement de, de, pour ces différentes parties prenantes qu'on vient de, de balayer ensemble, je vous propose un deuxième sondage. Alors, le premier portait sur votre organisation. Là, c'est plus un, une question individuelle, sachant que la plupart d'entre vous représentaient la fonction RH. Euh, sur une échelle de 1 à 10, comment vous appréciez votre capacité à soutenir votre organisation pour faire face à la situation actuelle 1 euh, voulant dire, je me sens en situation difficile, en difficulté pour le faire, ou 10 au contraire, je me sens très en confiance quant à, à mes capacités d'accompagnement euh, des, des, des parties prenantes dans, dans le contexte. Donc, je vous laisse quelques instants là encore pour, euh, pour répondre à, à ce, ce sondage. majoritairement, là, je vois que vous êtes entre 6 euh, et 7, donc ça veut bien dire que vous avez euh, une appréciation de, de ressources et de, de capacités hein, pour, euh, pour accompagner euh, cette situation. Alors, le centre de gravité, hein, c'est entre 6 et 8, donc le, le niveau de confiance est, est plutôt élevé, on peut on peut évidemment euh, s'en réjouir. Euh, là, ce, que je, ce que je vais vous proposer, c'est euh, d'avancer sur une euh, l'idée étant d'esquisser, en sachant qu'il faut faire preuve, Marie-Claude l'a dit, je crois, de modestie euh, dans des moments d'incertitude, mais aussi de détermination. Euh, quelles sont les, les, les, les solutions face aux nombreux défis qu'on qu a partagés Comment soutenir les, les parties prenantes je vais d'abord m'orienter vers, vers Marie-Claude, euh, sachant que je sais que de manière tout à fait opérationnelle, euh, pour reprendre le terme utilisé qui est, me semble-t-il, très québécois pour le coup, euh, de trousse à outils. Vous avez développé des trousses à outils pour, euh, pour accompagner euh, notamment les, les fonctions RH, hein, je crois. Si vous pouvez nous, nous, tu peux nous éclairer Marie-Claude sur... Euh, sur ces, ces, ces solutions de soutien, en fait, pour, pour accompagner, euh, accompagner notamment les DRH, mais aussi, je crois, les managers. Oui, tout à fait. Euh, et si on peut basculer de, de diapos, s'il vous plaît. Oui. Alors, euh, euh, dans le fond, euh, ce qu'on a développé, euh, c'est un, une trousse à outils, c'est un, un coffret d'outils Global Watch, finalement, qui vise à mitiger les risques de la santé psychologique en période d'incertitude des pandémies. Alors, ce sont des trousses d'outils, des coffrets d'outils qu'on développe sur une base régulière chez GlobalWatch qui sont destinés aux directeurs de ressources humaines et à leurs équipes, mais parfois aussi aux directeurs de responsabilité de RSE, responsabilité sociale, ou encore le de développement, de développement durable, donc selon l'endroit où c'est positionné dans l'organisation. Et il y a également des outils pour les managers, parce que trop souvent, on va parler de, de la, de, de, du contexte des salariés, mais il faut aussi mettre les managers dans, au centre de l'équation, autant dans leur rôle stratégique, dans le déploiement des stratégies à l'intérieur d'un changement de culture dans l'organisation, mais aussi pour leur propre santé euh, parce qu'ils ont été très, très coincés dans tout ça. Donc, quand on développe des coffrets d'outils ou des trousses d'outils, on va faire une revue de la connaissance scientifique ou de la documentation pertinente. On va également faire une revue des pratiques dans le monde euh, et consulter des experts pour nous alimenter finalement et euh, vous fournir... Euh, des outils pour passer à l'action de façon très pragmatique. Donc, on a deux versions. Alors, il y a une première, une première version qui est un coffret de base gratuit euh, qui va viser deux choses en fait. C'est aider à préparer cette espèce d'approche écosystémique-là euh, sur les deux prochaines années. Donc, quelles questions à se poser, quelles parties prenantes mobiliser, quelles étapes à franchir avec des outils à différentes étapes. Mais on va également aider sur des sujets plus spécifiques pour agir maintenant sur la détection des signaux de détresse psychologique dans le quotidien des gens. Et ça, c'est extrêmement important actuellement. Le milieu est tellement anxiogène qu'il faut être capable d'outiller les managers et les collaborateurs à détecter des signaux de détresse psychologique chez les uns et les autres. Euh, les, les, les KPI vont changer, mais en même temps, la pression sur les équipes de travail, la réorganisation vont être importantes. Vont, on va probablement vivre aussi avec des restructurations, des coupures de poste, donc le syndrome du survivant. Alors, réévaluer la charge de travail, donc comment on fait ça, quelles sont les questions à se poser qu'on peut faire comme salarié, comme manager et comme organisation. Euh, et mesurer son état de santé psychologique avec des pistes d'action. Donc, euh, c'est des entreprises qui peuvent être prêtes à fournir des outils pour qu'on puisse s'évaluer comme individu, comme manager par rapport à notre niveau de détresse psychologique. Et un petit clin d'œil qu'on fait aussi avec... Euh, un super travail qui a été fait par un professeur de l'Université de Sherbrooke. Ici, on s'occupait aussi de la santé des managers. Donc, on fournit des choses à ce niveau-là. Il y a une partie des contenus scientifiques l'université de Global Watch qui est disponible également dans la version gratuite. Évidemment, pour nos adhérents, on aura ce coffret-là qui va être évolutif pour les deux prochaines années où il va y avoir des choses qui vont se rajouter. Euh, on a aussi un accompagnement inter-entreprises qui permet, dans des cellules virtuelles franco-québécoises, euh, de partager un peu notre vécu, de voir comment on a utilisé euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait, quels outils on peut partager, quelle est notre réalité. Euh, tous les contenus scientifiques vulgarisés sont disponibles et on a également tout un volet sur la mesure avec des indicateurs sur ce qu'on va faire finalement en matière de santé psychologique, de détection des signes ou des équilibres de psychologiques, euh, donc pour mesurer les effets de, de ce qu'on fait. Donc ça c'est l'offre pour vous accompagner finalement comme DRH au courant des deux prochaines années dans une approche qui est plus systématique et systémique en tenant compte des managers. Une question pour toi, Marie-Claude. C'est Véronique hein, qui te demande si... Pensez-vous que les DRH vont s'approprier la RSE, les enjeux RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises euh, Est-ce que les RH vont s'approprier le rôle En fait, ça dépend des valeurs de l'organisation, ça dépend de votre position stratégique. Et, euh, et si, si dans votre organisation, vous avez, une, dans votre plan d'affaires ou dans le positionnement de l'organisation, vous avez une emphase sur la RSE, euh, stratégiquement, c'est super intéressant de positionner ce que vous allez faire euh, parmi les enjeux euh, RSE de l'organisation. Parce que si on veut être stratégique comme direction aux ressources humaines, il faut être capable de se positionner par rapport aux enjeux du top management. On est capable d'être là au bon moment, dans le bon temps, dans la bonne, dans la bonne finale. Donc, si la RSE est pertinente dans votre organisation et je pense qu'elle doit l'être plus que jamais présentement, justement dans un contexte d'optimiser les KPIs et non pas juste les maximiser. Donc mmh. le fameux double bottom line, où est-ce qu'on va regarder autant l'impact économique de ce qu'on fait que l'impact social, pour moi, il est rendu inévitable. Les entreprises qui vont durer dans le temps sont des entreprises qui vont devoir composer avec ce fameux double bottom line, autant social mmh. qu'économique. Mmh. En tout cas, ce que j'ai envie de réagir aussi là-dessus, ce qu'on observe dans notre environnement et auprès de nos clients, euh, avec le peu de recul, hein, bien sûr, et, et les entreprises à mission, par exemple, et on a, on a quelques clients qui s'inscrivent dans ce, dans ce mouvement-là d'entreprise à mission, par nature ont une capacité de résilience euh, observable, en tout cas, et euh, avec un management structuré autour, autour des valeurs qui sont finalement les, les seules balises à peu près stables dans un environnement instable et, et, et incertain, et on voit que c'est un levier... Euh, important d'engagement, de, de mobilisation et de, de drive hein, et d'orientation pour, pour les organisations. Et le sens qu'on va donner à ce qu'on fait aussi. Ouais. Ah. Annette, là je vais me retourner oui. vers toi. Donc, On voit bien que, à travers ce que tu as posé tout à l'heure, aussi bien les salariés, les collaborateurs que les managers vont devoir, enfin mobilisent hein, de fait et vont devoir encore mobiliser des, des différentes compétences. Qu'est-ce qui, selon toi, peut aider ces populations à, à avancer du mieux possible dans le, dans le contexte oui, alors on a, bon, là on a posé euh, les choses sur un, un champ aussi euh, qui est organisé dans le temps. Euh, ce que l'on peut vous proposer euh, pour aller assez vite et agir euh, au plus vite pour être efficace, c'est d'abord, bien sûr pour les RH, hein, c'est appliquer les, bon, la loi d'urgence sanitaire ou les, les contraintes, ça c'est c'est un premier point mais ensuite il faut agir d'abord avec vos managers euh, les accompagner parce que comme je l'ai dit ils sont en première ligne euh, le déconfinement ou le post confinement euh, cela se prépare l'entretien de retour par exemple avec le salarié est très important parce que si on ne le fait pas on peut passer à côté de quelque chose, rater un événement qui a été important, très anxiogène pour son collaborateur et qui va euh, mettre en difficulté la reprise de l'activité et, et tous et tout les attendus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire très vite, de savoir accompagner le déconfinement. Ensuite, bon, on reprend en fait tout tous les standards de manager à distance, manager le télétravail qui étaient là avant la crise, mais qui vont devenir de plus en plus importants parce que cette crise aussi, elle a mis en évidence certains points qui étaient là et qui deviennent en fait centraux. Manager en période de crise, c'est pas forcément ce qu'un manager avait dans sa trousse, sa outil ou sa boîte à outils. Hein, jours. Là, il va falloir apprendre à le faire, à se préparer, à être dans l'incertitude, à faire face à ces vagues qui vont arriver. On ne sait pas de quel niveau ni de quelle force. En tout cas, il faudra être là. Euh, pour les managers aussi. Comme le disait Marie-Claude, il faut qu'ils pensent à eux aussi dans cette période. Donc, leur proposer des, des façons de se soutenir avec alors ce que nous, on a appelé des ateliers rétroprospectifs, c'est-à-dire je regarde dans le rétroviseur pour voir ce que j'ai vécu, ce que, comment ça s'est passé, mais aussi ce que je peux en faire pour une expérience positive, pour l'avenir. Donc euh, c'est une position vis-à-vis -vis du changement permanent et de l'incertitude qui va se travailler là. Et puis toujours euh, cette exigence d'être à la fois dans la bienveillance et dans la performance hein, qui est à travailler. Ce sont des compétences qui s'acquièrent hein, qu'on peut euh, acquérir au fil du temps. Euh, donc euh, pour les collaborateurs, ensuite euh, on a tous les aspects de gestion de son stress, de comment je m'adapte au changement. Et si on va plus loin c'est pour euh, les collaborateurs, comment je je vois mon parcours professionnel, comment je fais une forme de bilan personnel de mon activité et de ce que j'ai envie de faire ou de ce que je pourrais faire ensuite. Comment je me prépare aussi à cette incertitude. Enfin, là, je m'adresse vraiment à vous qui êtes représentant de la fonction RH, c'est comment vous, vous pouvez accompagner vos organisations construire une organisation apprenante. Alors là aussi, c'était là avant la crise, mais c'est de plus en plus important que chacun puisse travailler collectivement, apporter finalement sa pierre à l'édifice. Et puis, vous avez un chantier aussi qui est très, très, qui est stratégique, c'est de revisiter, re-questionner votre logique d'approche compétences. Il y a certainement eu des compétences qui ont émergé pendant cette crise, peut-être des compétences qui sont devenues obsolètes dans vos équipes. Il va falloir se poser ces, ces questions-là, ce sera très important. Et puis, un point aussi central, c'est comment vous faites avec vos talents avec vos potentiels dont on sait que les exigences ont pu changer, les attentes vis-à-vis -vis du travail ont pu changer. et Il faut aussi éviter de perdre les talents que l'on a dans son organisation. Donc, les accompagner, leur redonner de la confiance et puis de, de l'envie d'avancer avec vous. Peut-être une question pour, euh, c'était relatif aux propos de, de Marie-Claude euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si la réponse peut être simple, hein, mais euh, la question intéressante, c'est euh, vous parlez du, du challenge de mobilisation des collaborateurs alors qu'on est dans un contexte très flou. Euh, mm -hmm. Du coup, comment engager des équipes alors qu'elles ont des craintes pour leur propre, euh, pour leur propre avenir euh, professionnel En fait, je pense ah. que... oui. Marie-Claude ou Annette, hein, je, je, je crois que c'était en lien avec le propos de Marie-Claude. Oui. Ah bon, ok. Alors, euh, ben écoutez, je pense que quand on, on, on est loin de la destination, il faut être capable de se ramener à la tâche euh, et euh, la reconnaissance des efforts qui sont faits pour euh, faire un quotidien qui est meilleur pour soi et pour chacun, assurer sa propre employabilité. Euh, je pense qu'il faut dire les vraies choses aussi. Euh, même si on n'a pas de réponse claire à donner, le lien de communication qu'on va donner dans le quotidien euh, va être important parce que c'est comme ça qu'on dit, c'est un lien de confiance. Alors dans le quotidien, comment est-ce qu'on va, va être capable de, de, de travailler ensemble, euh, d'établir la communication claire, euh, d'être capable de, de laisser de la marge de manœuvre trouver des solutions, laisser de l'autonomie, reconnaître les efforts. Donc il faut se ramener dans le quotidien. Et quand on ne sait pas trop quelle va être la résultante de, de la période qu'on va vivre, il faut faire confiance au processus. Et le processus va y être de différentes étapes dans lesquelles le manager doit regarder une étape à la fois, comment est-ce qu'on peut cheminer dans la prochaine étape. Et si ça nous permet, c'est plus à court terme, mais ça nous permet d'être capable de mobiliser nos énergies sur quelque chose de plus concret Oui, et on peut aussi accompagner, merci Marie-Claude, on peut aussi accompagner euh, tout l'ensemble d'une organisation assez vite euh, avec euh, bon, des, des éléments que nous, on propose à distance sur des formats courts. Hein pour être tous ensemble sur le travail au quotidien, sur ce que l'on tire de ces expériences-là, pour transformer en fait quelque chose de façon positive dans ce contexte certain. Il y a des solutions qui sont assez rapides et à distance que l'on peut aussi proposer. On arrive là au terme du, du, du webinaire, avant de prendre le temps de, de répondre à quelques questions, peut-être juste un mot, donc on, on a vu là que... On voit qu'on on, on va falloir apprendre à naviguer pour reprendre vos, vos images, hein, à naviguer par gros temps, avec certainement donc des zones d'inconfort et, et pas mal d'incertitudes. Euh, en même temps, si on regarde aussi euh, le, le côté positif, je trouve de la période. C'est pas forcément évident de trouver des, des aspects positifs, mais c'est une période qui euh, manifestement a révélé aussi des vraies capacités euh, de résilience collective et individuelle dans beaucoup d'environnements. De, on le voit clairement chez nos clients, on le voit aussi, on le voit aussi chez nous. Hein. Les équipes ont fait preuve de, de beaucoup d'agilité, d'inventivité, de capacité de collaboration à distance. Et ce que je me dis moi, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'enseignements à attirer hein, de cette période passée, mmh. beaucoup de capitalisation à faire pour construire l'avenir. Sachant que pas mal d'organisations avaient pour ambition aussi de transformer déjà. leur, On était déjà engagé dans un mouvement de transformation accélérée, y compris du modèle managerial. Et je pense qu'on peut voir à travers ce qui a été vécu dans les, les, les semaines passées, les mois passés, une réelle opportunité d'accélérer et d'appuyer ces mouvements de, de transformation vertueux pour sur le plan à la fois du business, mais aussi sur le plan humain. Puis ce voit aussi clairement là, à travers ce que vous avez posé, c'est que pour les équipes RH, il y a, il y a, il y a une opportunité euh, majeure, si ce n'est pas déjà fait évidemment, de réinvestir un champ euh, vraiment stratégique dans un contexte où l'élément euh, humain, peut-être plus que, plus que jamais, euh, va, va constituer un, un facteur clé de, de réussite et de, et de compétitivité euh, pour demain. Donc, ce que je vous propose, c'est euh, si vous avez euh, des réactions, des questions, qu'on prenne le temps euh, d'y de, de, de, répondre. Je, je, je vois peut-être pas tout, là. Pas de questions Dans le... Alors, pour rappel, hein, euh, ce, ce webinaire, allez... il a été enregistré. Oui, je vérifie. Normalement, c'est enregistré. Vous allez euh, recevoir donc, un, un replay de, de ce, de ce webinaire dans, dans les jours euh, qui viennent. Euh, nous restons euh, Global Watch et SEGOS euh, votre entière euh, disposition et pour vous accompagner aussi dans, dans ces euh, dans ces périodes pas forcément euh, évidentes. Euh... Je vais vous souhaiter. Euh... Il y a une question peut-être Ah, j'ai pas vu. Peut-être un peu plus d'explications. Quelqu'un qui demande plus d'explications sur euh... c'est sur cette slide-là, c'est ça D'accord. Donc, c'était sur. Plus d'explications. Là, c'est. Oui. C'est la, la façon dont nous, ces gosses, nous, nous voyons comment se dessine en fait, le panorama et euh, ce que nous pouvons vous proposer à vous, euh, RH, RH, pour accompagner euh, au plus vite ces. ces donc, en termes de formation, soit sur mesure, soit packagée, et à différence sur des formations. Et ce que l'on a organisé là, c'est pour votre organisation, pour vos managers et pour les collaborateurs. Et dans trois temps, qu'est-ce qu'on fait au plus vite, comment on prépare l'avenir et comment on assure les transformations au plus long terme voilà, Je vais répondre à la question organisation. Merci. Merci Annette. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Annette. Merci Marie-Claude. Bonne journée, bon début de journée à toi, à Québec. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Merci. À merci tous. au revoir. Au revoir.